Ouais. Les jeunes haies, donc à cette époque-ci, mi-juin, on débroussaille le pied pour éviter la concurrence avec, euh, avec l'herbe. Euh, L'idéal ce serait peut-être de le faire un coup début mai un coup juillet. Au mois de mai, je n'ai pas trop le temps avec les récoltes d'ensilage le d'herbe, ouais. etc. Donc là c'est simplement de nettoyer le pied. Au ouais. Et puis euh, après, bah, pour les arbres de Augé, ça va être de tailler l'hiver pour les faire monter comme il faut. Donc, globalement, le, le désherbage, on fait un bon 300 mètres à la journée. Donc, sur la partie agroforesterie, je vais en avoir pour à peu près deux jours de, deux jours de boulot. Et en gros, ça compense euh, complètement les deux jours de ramassage de paille que j'aurais pas euh, grâce au BRF qui va être utilisé. Et Donc, globalement, en termes de temps de travail, euh, ce que je me rajoute, il est compensé parce que je peux gagner d'autre côté. Donc, je, il n'y a pas énormément de temps de travailler en plus. Mm -hmm. Puis il y a des périodes où ça se passe, peu, ça peut à peu près bien passer. Mm -hmm. ouais. okay. Et sur les EAG, quel entretien tu fais Les EAG, euh, tous les 2-3 ans, il a, on fait le côté au lamier. Oui. Donc ça, je fais faire par entreprise. Mm -hmm. Et euh, bah pareil, une fois tous les 10 ans, on fait une bonne taille et puis on, on récupère pour le BRF. Et donc euh, globalement, face ce qui est coupé au, au pied, on peut estimer qu'on peut récolter 2 mètres cubes par an sur 100 m linéaires. Et sur celles qu'on laisse à 1 mètre, c'est à peu près la moitié. On a fait un plan de, de taille globalement. Euh, quand je coupe 100 mètres, je dois récupérer, 100 mètres tous les ans, je dois récupérer entre 12 et 15 mètres cubes sur 100 mètres de haie. Ouais. Donc euh, j'ai la capacité d'en couper 400 mètres tous les ans. Donc rien que mes hors euh, agroforesterie, j'ai déjà 50 à 60 mètres ouais. cubes de fournis. Par rapport à tes besoins Et euh... les besoins, euh, si je veux faire moitié paille, moitié BRF, euh, globalement il me faut 140-150 mètres 3 Donc j'en ai 50 avec mes vieilles haies. Là dans les 5 ans à venir, je vais réussir à compléter avec tous les freins qui sont en train de crever. Et dans 5 ans, j'espère bien que mes... ce que j'ai planté va commencer à fournir. Donc je pense que pour l'instant je suis pas encore autosuffisant, ouais. mais euh, sur la on s'en rapproche. Mmh.